Bonjour les amis, alors on se retrouve pour une nouvelle analyse des marchés, et une analyse du DAX. Donc euh, on voit ici en journalier, donc chaque bougie correspond à une journée et on voit les indicateurs dont vous pouvez apprendre l'utilisation dans ma formation Scalping. Alors vous voyez que même euh, si je privilégie le scalping je fais des analyses sur du plus long terme et ces indicateurs sont très intéressants. Donc euh, nous voyons bien euh, qu'on est dans un marché haussier sur le DAX, vous voyez ces derniers jours la hausse et puis une stagnation à ce niveau-ci. Le marché qui essaye toujours de casser ce niveau, ici on est aux alentours de 13 300. Donc il y, a, il y a une tentative de, de cassure vers le haut donc marché haussier mais maintenant on va analyser à plus court terme pour voir ce qu'on peut faire et comment on peut trader en scalping et à plus long terme, un petit peu plus long terme, un peu du day trading également. L'avantage du day trading même si je privilégie le scalping, c'est qu'on peut faire des gains importants qui vont nous permettre de prendre un peu plus de risques à court terme. Donc puisqu'on va capitaliser parfois sur un, un trade assez long, gagner plus mais donc il faut absolument maîtriser le scalping parce que ça va vous permettre à certains moments de gagner beaucoup en peu de temps. Et quand les marchés ne bougent pas beaucoup, et même si vous avez un, un long trade, un day trade en cours, vous pouvez encore faire du scalping à court terme en même temps. Donc euh, nous voyons ici, je me suis configuré en 4 heures, chaque bougie correspond à 4 heures. Vous voyez que là le marché était un petit peu plus compliqué. Donc pour les day traders, euh, c'était plutôt très compliqué d'arriver à faire des gains de cette manière-là. Vous voyez des mouvements assez importants quand même. Donc il faut arriver à maîtriser euh, des techniques de trading à plus long terme, puisque il vaut mieux descendre, on va descendre sur le 1h, et vous voyez la configuration comme elle est totalement différente. Mais avec une bonne méthode de trading, une bonne méthode de scalping et eh bien vous arrivez à faire des beaux trades à court terme et à moyen terme également. Donc on voit très bien ici donc j'utilise le RSI, le stochastique, les bougies Ekenashi et Ishimoku donc il y a un indicateur que je vous recommande fortement. Donc euh, dans ma formation Scalping plus Ishimoku, vous apprendrez à utiliser tous ces indicateurs et à tirer profit donc des marchés même les plus compliqués. Donc nous voyons ici en une heure que le marché est allé sur un plus haut ici puis est redescendu. Vous voyez quand vous avez une forte hausse comme ça, très souvent vous avez une réaction, le marché redescend. vous voyez il est redescendu assez bas donc là sur les, quasiment sur les 13 000 alors qu'il a été euh, à 13 370, 13 370, 75 même. Donc euh, vous voyez des marchés, marchés assez compliqués euh, donc euh, sur le DAX mais malgré tout on a euh, l'aide d'indicateurs comme, euh, comme vous voyez ici Ishimoku avec ce nuage qui nous indique très bien euh, qu'on est de nouveau dans un marché haussier ici et pour faire des, du trade à plus court terme et eh bien on va voir sur des unités plus petites comme le 15 minutes. Vous voyez là en 15 minutes euh, il y a eu des mouvements euh, assez forts donc rapidement ici donc euh, correspondant probablement à une news euh, ou l'ouverture du marché. donc euh, vous voyez comme, euh, comme ça peut être brutal ici à l'ouverture du marché. Euh, on part dans un sens et puis on réagit très rapidement dans l'autre sens. Donc il faut vraiment avoir une bonne maîtrise à ce moment-là euh, des techniques de trading ou éviter de se positionner à ce moment-là. Donc euh, après bon, vous voyez que ça s'est un, un petit peu calmé. Euh, ensuite on a ici un beau mouvement haussier. Et on va utiliser euh, par exemple euh, d'autres indicateurs qui nous vont nous donner les, donc euh, les niveaux sur lesquels euh, on a la probabilité que le marché euh, se retourne ou en tout cas bon on a ici donc euh, des niveaux assez pertinents donc avec Fibonacci donc qui nous donne ces niveaux. Fibonacci qui est également compris dans, dans l'indicateur Ishimoku. Donc euh, c'est un plus de, de le mettre ici mais ce n'est pas indispensable donc, de mettre indi euh, cet indicateur-là. Mais ça vous permet malgré tout de voir clairement où on a une probabilité que le marché arrive. Donc on est ici sur un niveau à 61,8%. Si on va voir sur du plus, plus court terme, vous voyez ici en 5 minutes et eh bien on voit que sur ce niveau 61.8 de Fibonacci, ben le marché il hésite, il hésite, il stagne. Euh, donc c'est assez magique ces niveaux de Fibonacci. Euh, c'est un indicateur à utiliser également euh, lorsque vous aurez un petit peu de maîtrise pour savoir où sortir des marchés. Et Vous voyez peut-être que le marché va malgré tout aller plus haut sur les plus hauts ici, c'est ce que, ce que j'espère. Donc, Mais bon on, il faut être toujours attentif et si on regarde sur du plus court terme, vous voyez le 15 minutes là, ça, semble, ça semble très clair que ça va monter, ça va monter mais lorsqu'on descend sur des unités plus petites donc le 5 minutes et eh bien on voit que ce n'est pas tout aussi évident, tout aussi clair parce qu'on a eu des réactions. À plusieurs moments. Donc ici j'ai tracé une oblique et on va voir si l'oblique va être cassée, s'il va y avoir une réaction ou bien si le marché va continuer à monter. Donc c'est toute la passion du trading, toute la passion du, du trading à court terme, du scalping Une fois qu'on maîtrise cela quand on a la passion du trading eh bien c'est très amusant, c'est passionnant, ça permet de gagner de l'argent. Donc euh, on a énormément de plaisir à faire du trading lorsque euh, on trade avec une méthode efficace. Donc vous voyez ici en 5 minutes si on descend euh, à plus court terme, en une minute vous voyez comment, comment le marché se configure. Ici on voit qu'on rentre dans le nuage toujours à ce niveau de Fibonacci de 61.8. On va voir si le marché va malgré tout monter s'il va redescendre, ici on voit un nuage rouge qui commence à se former. Donc euh, peut-être qu'on va avoir une réaction, une cassure et une, un retournement du marché, on verra un petit peu tout cela dans les, dans les prochaines minutes euh, et dans les prochaines heures. Donc si on descend plus bas en tic et eh bien vous voyez on a un marché sur lequel on peut euh, faire des de, de beaux scalps à court terme, vous voyez c'est assez, assez amusant de voir la différence qu'on a d'une unité de temps à l'autre. Et bien sûr euh, il faut arriver à maîtriser tout ça mais c'est le but euh, des formations, c'est le but de ma formation scalping plus Ishimoku. Si vous êtes intéressé eh bien vous avez un lien sur la vidéo ici et sous cette vidéo et vous apprendrez donc à trader, à maîtriser tous ces marchés. Et euh, à prendre beaucoup de plaisir à trader. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment, euh, vous avez un lien ici en dessous et à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos également, vous apprendrez pas mal de choses avec mes vidéos et euh, surtout avec mes formations. Je pense que avec 11 ans de, de pratique en trading, j'ai quelques informations intéressantes à vous transmettre et ce n'est pas fini. Je continue à, à m'informer, à chercher, à me former et à transmettre donc les nouvelles techniques que j'apprends et c'est un, un métier, un plaisir passionnant. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.